60% de bonnes prévisions sur les issues de chaque rencontre. C'est mieux qu'un lancer de, 2D de euh, pour lequel 3, on aurait 3, 3 faces. Ça fait 33% et on, a 60, et on a 60, donc est à 60%. Les meilleurs bookmakers sont un peu mieux. Euh, c'est vachement aléatoire quand même. Donc bon, vous ne mettriez, vous mettriez pas d'argent sur vos propres prévisions Sur les 5 premiers, franchement. Moi, j'en n'en mettrais pas. Parce que euh, je sais que les bookmakers, c'est leur métier. Et qu'ils ont des informations qu'on n'a pas. Il ne manque euh, rien que par rapport aux joueurs déjà, ça serait, ça serait super d'avoir ça, mais pour récupérer ces informations-là, c'est beaucoup trop complexe pour l'instant, de... chaque état de forme de chaque joueur, euh, en plus dans le, pendant la compétition, un joueur peut se blesser et ne plus être présent tout le reste de la compétition, donc ça biaise, ça biaise tout. C'est un joueur expulsé, enfin, voilà, c'est un voilà. sélectionneur il démissionné. Par exemple, même l'arbitre, euh, il s'est levé du mauvais pied, il va être beaucoup plus à fleur de peau sur le carton ou le penalty. Et ça peut jouer aussi ça, tous ces, ces critères-là, on les a pas. Mais si, imaginons, voilà, on, a, on, a, on a rassemble toutes les, toutes les données qui, qui viennent d'être dites là, est-ce que du coup, on aurait une, une prévision qui serait meilleure Je pense, mais y aurait toujours, ça ne jamais être parfait, parce qu'il y aura toujours une part d'aléatoire. Je pense que le foot, c'est un des sports les plus aléatoires, parce que, déjà, ça ne se joue pas beaucoup de buts, donc le, le, pour récupérer ses points, pour repasser devant, c'est beaucoup plus compliqué. Je sais pas comment à combien de pourcents on pourrait être si on avait toutes les informations.